Je suis à la FNAC, plus précisément à la FNAC Forum des Halles en plein cœur de Paris et c'est là où j'ai eu le grand bonheur pour la première fois de découvrir mon livre édité chez Erol, donc c'était le guide du blogueur que j'avais auto-édité et que j'ai pu éditer avec Kérol et c'était en 2017. Donc pour tout vous dire, hein, avant de faire cet enregistrement, je suis allé demander à la dame s'ils en avaient encore. Ils en avaient plus parce que ça fait 5 ans et bah, pour qu'un livre tienne 5 euh, ans, faut il faut qu'ils s'en vendent plein. Je crois j'en ai vendu 2000, 2500. Alors pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je vous parle de ça ici Parce que j'aimerais euh, vous aider à comprendre pour développer votre business, c'est l'importance de créer une communauté avec votre audience. Créer une communauté avec vos prospects et plus particulièrement aujourd'hui j'aimerais vous parler de cette relation que vous pouvez créer en vendant un produit d'appel. C'est quoi un produit d'appel Un produit d'appel c'est un produit que vous pouvez créer qui est payant mais en fait le prix c'est pas pour gagner de l'argent, c'est surtout un filtre. Un filtre pour avoir des gens motivés et pour les engager un minimum. Parce que quelqu'un qui ne paye pas ou qui ne paye pas assez cher, tout en étant un prix suffisamment accessible pour faire payer un certain nombre de personnes, hein, si vous n'avez que deux, trois prospects, ça sert à rien. Eh ben, ça va vous permettre de pouvoir créer un lien et donc une communauté Concrètement concrètement, euh, moi, ce que j'avais fait quand j'ai paru le livre, le guide du blogueur, hein, que, pouvez, que vous pouvez toujours vous procurer, eh ben, il y avait inclus dans le livre la possibilité de se procurer une formation gratuite. Donc, tu achètes le livre, à l'intérieur, tu as la possibilité d'aller sur un lien et de euh, t'inscrire à cette formation complémentaire. Et le but pour moi, c'était de récupérer des emails. Et je pense que j'ai récupéré environ euh, 10% des des emails de tous les lecteurs. Pourquoi Parce qu'avec ces emails, je peux créer une relation. Souvent, les coachs n'aiment pas parler de tunnel de vente, de marketing par email. Mais en fait, c'est presque la base d'une relation. Et la relation est la base pour vendre. On ne vend pas à des inconnus et on ne vend pas même à des gens qui nous connaissent peu. On vend à des gens, en tout cas du coaching, hein, on vend à des gens qui nous connaissent un peu plus et avec qui on a eu un lien. Pourquoi Parce que le coaching, c'est surtout une relation. Donc, on ne vend pas du coaching comme on vend des coques iPhone. Donc, concrètement, il y a plusieurs types de produits d'appel produits que vous pouvez faire. Il y a le livre, donc vous pouvez créer un livre papier, auto-édité ou éditer un livre électronique et quand les gens achètent, vous avez une séquence d'emails qui les invite par exemple à s'inscrire à un groupe Facebook réservé uniquement aux lecteurs qui leur permettent de profiter euh, d'une formation. Euh, et dans cette formation, il y a la possibilité pour les gens de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Vous pouvez créer comme produit d'appel, par exemple, des challenges de 5 jours. L'idée, c'est pendant 5 jours, vous délivrez du contenu, mais pour y participer, c'est payant ou c'est gratuit avec un pass payant. Et comme ça, ça redonne, par exemple, la possibilité de rejoindre euh, votre euh, groupe WhatsApp. On a fait ça notamment avec euh, nos sommets virtuels. Quand les gens s'inscrivent à notre sommet virtuel qui est gratuit, ils ont la possibilité de prendre un pass VIP. Et le pass VIP, qui est un tarif dérisoire par rapport à la valeur qu'on apporte, leur permet d'intégrer un groupe euh, WhatsApp avec qui on peut échanger et créer des liens. Euh, on offre aussi par exemple un atelier, un webinaire exclusivement pour les gens qui prennent ce passe. Donc on peut du coup aussi euh, vendre des ateliers, on peut vendre des euh, journées d'immersion, des événements, des conférences qui vont permettre à vos prospects de mieux vous connaître, de, connaître, de mieux connaître votre expertise, vos compétences, vos valeurs, votre personnalité sans que votre... Euh, sans cela, vos prospects ne vont pas acheter en fait. Pourquoi Parce que, encore une fois, ce qu'ils vont acheter, c'est de passer 3 mois, 6 mois, 12 mois avec vous. Donc s'il n'y a pas un minimum de certitude sur ce que vous allez apporter en amont, ça va être très difficile d'acheter. Et puis, on n'oublie pas que l'acte d'achat est un acte émotionnel. Et l'émotionnel ne peut pas se créer sans relation. Parce que ce n'est pas des robots qui achètent justement. Si c'était des robots qui achèteraient, on vendrait, on proposerait juste des caractéristiques et les gens achèteraient. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à créer ce produit d'appel. Un produit d'appel qui va te permettre non pas de gagner de l'argent, non pas de juste faire un tunnel de vente, mais de pouvoir créer un trait d'union entre votre prospect. Et, et c'est comme ça que vous, la, vous allez l'inviter à un appel, que vous allez éventuellement lui proposer votre offre ou encore mieux, c'est votre prospect qui va vous dire oh, « Comment je fais pour aller plus loin ?» Et c'est comme ça que vous allez développer votre business en créant des relations. Et avec une multitude de relations, vous allez créer une communauté et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère que euh, ce, euh, cet audio va vous aider à vous lancer si ce n'est pas déjà fait j'espère que vous planifiez ça pour l'année 2023 en tout cas je vous souhaite le meilleur si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit vous savez où nous trouver bon euh, bonne période d'avant profitez de vos proches profitez euh, des fêtes et euh, des gens autour de vous